Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'ouverture de la chaîne box de novembre. Donc on est déjà en novembre et donc c'est la troisième chaîne box qui sort, hein, commandable sur chaînebox.fr et donc vous avez une chaîne box mystère. Hein, euh, voilà, vous avez le petit lien qu'elle là, si vous ne savez pas, là en bas chaînebox.fr hashtag chainox. Donc n'hésitez pas sur Instagram, même pour ceux qui l'achètent, avec le hashtag. Du coup, ben dans les produits de novembre, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir avoir mmh, mmh, mmh. Moi j'ai une petite supposition sur le fait que ben pour moi... Novembre est égal au fait qu'il tombe, on approche de Noël, tout ça. Peut-être des petits indices par rapport à Noël. Je sais pas du tout, mais j'ai qu'une envie, c'est de l'ouvrir. Alors, on va l'ouvrir. Let's go Alors, alors, alors... Bon comme toujours, on a le petit truc-là avec le petit truc-là. Hein, le petit cache. Alors, délicatement. Alors, qu'est-ce qu'on a de... Oh là là Oh, putain Waouh. Des sleeves, mais elles sont, elles sont classe, Yu-Gi-Oh! officiel OCG hein, bien évidemment. Guillist Card Protector, donc voilà, deux protège cartes. Elles sont super C'est un violet qui est super beau. C'est un violet qui est magnifique. Ensuite, nous avons. là. alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Un flex folio. Ah c'est un mini protège cartes. Pocket. On peut mettre. Ah c'est cool On peut mettre 20, 20 cartes du coup dedans. C'est un petit. Euh, petit c'est rigolo. C'est assez rigolo. Ça, ça peut être. Euh, ça peut être pas mal. Pour, je sais pas trop pourquoi. J'ai des petites idées qui fusent dans tous les sens. Mais, mais voilà. Oh ah, c'est un pins. Ouais, c'est un pins. Kaiba Corp. Et ça, c'est cool. Des petits produits comme ça. Euh, Yu-Gi-Oh! qui sortent un petit peu de l'ordinaire. C'est vraiment euh, le petit plus de box c'est ça que, que, que j'adore. Ah, mais attendez, oh, putain, on a été gâté. Un autocollant. Aïe, <rire> Un autocollant. Alors, auto... un autocollant porte clé C'est original. C'est original. Alors là, on a le lien de l'artiste, j'imagine. Nurglish. C'est rigolo, la tête qui fait. <rire> ok. <rire> Ensuite, alors, un impact du chaos. Alors, une spéciale, hein, bien évidemment, avec les 3 boosters, plus les cartes promo. Et... Mais, mais, mais qu'est-ce donc mais qu'est-ce donc que ce produit Qu'est-ce que c'est que cette chose oh, oh là là Oh là là Alors là, alors là, ça, ça va être cool pour aller faire des petites courses. Alors ça, ça c'est grave cool, c'est un sac, <rire> un sac chainbox. box. Ça va permettre de faire sa pub lorsqu'on va acheter les produits Yu-Gi-Oh en boutique ou autre pour la chainbox. box. Donc voilà. Ça fait, ça fait classe, non <rire> Ah c'est pas mal. C'est pas. Et du, du coup dessus, on peut accrocher le pin. C'est ça qui est cool. On va pouvoir accrocher le pince dessus. Bon, hein, c'est un sac. Moi, je vais l'utiliser parce que bah, je, du coup j'ai pas de petit sac. Et en plus, bah, il se plie. Il se met franchement facilement même dans, une, dans ma sacoche. Donc c'est nickel. Du coup là, ça fait pas mal de produits sympas. Euh, je veux dire un porte-clés. Euh, enfin porte-clé, un, un, un skybacorp corp. C'est pas commun. des hein, protège cartes comme ça au CG, pareil. Je, par contre, le flex folio, c'est la première fois que je vois ça. Je savais même pas que ça existait. Et l'utilité, bah, du coup, dedans, quand on peut mettre 20 cartes. Faut en mettre ces petites cartes de cœur, ça fait un petit portfolio. Vous savez qu'on est dans le coffre-fort, c'est comme ça que j'imagine le truc en fait. Et l'impact du chaos. Alors qu'est-ce qu'on va avoir dedans l Impact du chaos, j'en ai ouvert, euh, oula, une paire. Mais, aïe. Oh, je viens de me niquer en ouvrant Ah, je me suis ouvert le, le pouce en ouvrant, c'est la première fois que ça arrive en ouvrant du carton. Mais arrivé avec du papier, mais du carton. Ah Bobo. <rire> Ah, ça veut dire que dedans il y a du truc puissant. Si ça va jusqu'à me blesser. Alors, en carte promo, nous avons. Oh, Shogun de combat des six samouraïs. Et la deuxième, c'est. Oh, c'est une carte de piège. La... Ah, appel à l'arsenal. Yes. Ok. Ok, sympa. Bah, le Shogun de combattant des six samouraïs, why not? Ok, allez, on ouvre ces, ces boosters-là. Impact du chaos. Et on commence avec du prix minéral, alors c'est parfait, j'aurais bien voulu faire un deck minéral, malheureusement il n'y a pas assez de cartes minérales qui existent, donc c'est dommage parce que je trouve les monstres hyper stylés. L'électro-train, ange de mer, main bye bye les dégâts, oh, Vespasius bête gladiateur, gorgone imparatrice de l'œil maléfique, héritage du monde, clé du monde, goule astral, action magique tour complet. Ok, bon alors le bête gladiateur c'est cool, hein, parce qu'il y a un petit deck bête gladiateur qui est... Euh qui est prévu, quand je ne sais pas, il ne sera pas joué par moi, donc voilà. Donc c'est cool d'en avoir un petit peu. Alors, collisionneur de suppression, laurier aromage, hein, la base aromage, bulldozer brutal chenille infini, transcendance salamandrande, oh, con grand prix minéral, évasion des désenchaînés, prélèvement d'âme, bonze tout seul, et dinoluteur oh, en pelo martial, nice. Un petit peu de dinoluteur, pareil, j'ai un deck dinoluteur aussi qui est... Il est dans les cartons quelque part en préparation, donc c'est parfait. Mais celui-ci, je crois que je ne l'avais pas. Euh, Brinegir, Cascade de Marincès, Dino lutteur Valéonyx, Action Magique Double de verre. Oh, un petit vent béni hier. Yeah. Oh, Miroir des Ravies, oh, elle est jolie. Alors, celle-ci, je crois que je ne l'avais pas dans le Miroir des Ravis, donc c'est super cool. Danse avec les bêtes, Neige Marincès, et pour terminer, la carte qui sort, le Dragon galaxie spirale. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette chaîne box Je suis surpris. <rire> je suis surpris parce que honnêtement, bah alors déjà le, le, le pin c'est super cool parce que je trouve que les petits trucs qui se perdent. Mais on peut les accrocher sur nos sacs, nos vêtements un petit peu partout et c'est grave cool. Moi je pense que je vais le mettre sur ma sacoche peut-être. Je, je pense que ouais, je vais le mettre quelque part sur ma sacoche. Euh, les protège cartes, ben voilà, hein, c'est toujours ça de prix, les petites sleeves. Euh, le petit autocollant, il a un peu space, mais why not? Le Flexfolio, ben, c'est une grosse surprise, hein, parce que je ne connaissais pas du tout. Et évidemment, les boosters, plus ben, le sac. Donc, ben, moi, cette, cette chaîne box là, cette chaîne box là, c'est dur à dire, cette chaîne box, cette chaîne box là, j'en suis euh, satisfait, j'en suis content. Donc, euh, merci Sharon, et on se retrouve pour ben, ceux qui fait les chaînes box chaque mois, donc pour le mois de décembre, et je pense qu'on aura du jour pour Noël, donc n'hésitez pas à commander, si jamais vous voulez en prendre juste une, commandez celle de Noël, franchement je pense que mon avis celle de Noël sera... Ça... j'ai pas été spoilé parce que je refuse de spoilé, sinon je vois pas l'intérêt. j'aime bien les surprises tout ça, mais voilà, n'hésitez pas, Chainebox.fr. nous on se retrouve très bientôt, n'hésitez pas au like, à vous abonner, tout ça, tout ça, vous connaissez la chanson, de... De... bon bisous à tous et à bientôt, bye